Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Blender. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration et puis nous verrons comment disposer nos éléments de façon à avoir ici une fausse impression de, de 3D. Allez on va tout de suite dans File, New et on fait 2D animation. Voilà. Alors attention ce tuto s'adresse à ceux qui connaissent un petit peu Blender quand même parce qu'il y a beaucoup de, de choses à savoir. Euh, il y a Beaucoup de modes ici, donc le mode objet, le mode edit, le mode sculpt, le mode draw et le mode white paint. Alors celui-là on ne va pas l'utiliser, par contre on va utiliser le mode draw, euh, le mode sculpt peut-être un petit peu, le mode edit, oui sûrement, et le mode objet également, donc euh, accrochez-vous. Alors pour importer déjà notre image de référence, il faut aller dans objet. Après on va cliquer sur add, on va aller dans image et on va faire référence. Donc mon image de référence est sur mon bureau, donc je la sélectionne. Alors je peux double-cliquer, automatiquement elle sera importée. Voilà, donc ça, ça me permettra de bien poser mes différents euh, éléments. Ce qu'on va faire, on va verrouiller euh, ce calque, alors pour verrouiller ce calque, il faut activer ici la petite flèche là, voilà. La petite flèche étant activée, si je clique, vous voyez, elle devient, euh, on voit que le contour et il m'est impossible maintenant de la sélectionner, comme ça je suis tranquille, je suis sûr de pas pouvoir la sélectionner, elle a bougé. On peut également diminuer son alpha. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, on va cliquer sur Use Alpha. Alors d'abord il faut cliquer là-dessus, hein. en principe c'est activé par défaut. Use Alpha et on va diminuer l'opacité à euh, allez, 70. J'enregistre mon document, File, Save As. Je vais l'enregistrer sur mon bureau. Je vais l'appeler Illustration Perso. J'enregistre. Maintenant, pour pouvoir dessiner, on va cliquer donc sur l'objet Stroke, vous voyez, quand je sélectionne l'objet Stroke, ici j'ai mes, euh, mes calques, avec plein de petites informations ici euh, qu'il faudra, euh, bah, qu faudra apprendre, et là j'ai euh, mon matériel, en fait mes couleurs, tout simplement. Alors par défaut c'est la couleur noire qui est sélectionnée, donc là on va passer en mode dessin, alors si vous n'avez pas le mode dessin ici, c'est que vous n'avez pas cliqué sur le mode Stroke. Donc on passe en mode dessin, et maintenant ici on a euh, tous les outils qui apparaissent, alors on a la possibilité également d'agrandir notre fenêtre d'outils en cliquant là-dessus. Et comme ça on a les, les noms de nos outils. Alors pour réaliser la, la tête, ce qu'on va faire, on va utiliser l'outil cercle. Voilà, je clique dessus, je me mets à peu près à cet endroit-là, je clique, je glisse. Alors première chose à faire, donc là j'appuie sur échappe pour revenir au début. Ici, ça c'est la force du, du trait, donc pour avoir un trait bien noir qui correspond ici à notre couleur black, on va pousser ça au maximum. Donc je clique dessus, je glisse, de façon ici à avoir un. Voilà, maintenant je me mets au milieu à peu près du nez, je clique, je glisse, j'appuie sur Shift pour avoir un cercle parfait, et sur Alt pour que le cercle s'agrandisse par, par rapport à son centre. Voilà, là je relâche. Pour valider, j'appuie soit sur Entrée, soit sur la molette de ma souris. Voilà, c'est fait. Maintenant, il va falloir que je déforme le cercle vers le haut. Donc selon l'axe des Z, ici on a l'axe des Z, on a une petite information. Donc pour déformer ce cercle selon l'axe des Z, il va falloir passer en mode Edit. Alors pour passer en mode Edit, on va cliquer là-dessus et on va sélectionner Edit. On va sélectionner notre objet, donc on clique dessus. Là, il devient orange. On a sélectionné tous les nœuds de notre objet. Et on va appuyer sur S. Alors S, ça correspond à Scale, Scale ici et sur l'axe des z. Alors soit on clique là-dessus, on clique ici sur la petite poignée bleue et on tire vers le haut. Voilà, ça c'est la méthode la plus visuelle. Hop, comme ceci. Voilà, on peut bouger selon l'axe des z, selon l'axe ici des x, comme ça on peut ajuster. On peut également déplacer en cliquant sur Move. Et lorsque je passe au dessus euh, de l'outil, on a ici le raccourci, vous voyez le raccourci c'est G. Là pour rotation le raccourci c'est R, et ici pour augmenter ou diminuer le raccourci c'est S. Donc ça c'est très pratique, lorsqu'on passe ici sur nos, nos différents outils, on a les raccourcis euh, qui s'affichent. Donc là je vais appuyer là dessus, donc j'ai les petites flèches qui me permettent de déplacer mon objet. Voilà comme ceci, là je vais le déplacer un petit peu plus vers le haut. Je vais lui faire un scale, voilà, Hop. Donc là je vous montre en sélectionnant ici les outils, mais le mieux c'est quand même de connaître euh, les touches. Donc G pour déplacer, et si j'appuie sur Z, je contrains selon l'axe des Z. Et pour se déplacer dans notre fenêtre, on appuie sur Shift et sur la molette de la souris. Donc S pour faire un scale, et selon l'axe des Z. Voilà. Alors il y a beaucoup de choses à retenir. Hein. Maintenant on va réaliser euh, la petite oreille. Alors pour ajouter une petite oreille, il faut, il faut repasser en mode dessin. Donc je clique là-dessus et sur Draw. Donc je clique sur Curve, je vais faire, je clique, je déplace mon curseur, je relâche. Et lorsque je relâche, vous voyez, on a deux petits euh, ronds bleus qui nous permettent d'avoir en fait les poignées un petit peu comme sur, sur Inkscape. Voilà. Pardon. maintenant je vais appuyer sur E pour faire une extrusion par rapport au dernier point ici donc si j'appuie sur E, hop, j'ai une nouvelle ligne qui apparaît donc je la mets à peu près ici, j'appuie sur le bouton gauche de ma souris j'ai maintenant les deux petits ronds bleus et je peux déplacer mes poignets alors si vous regardez bien en bas on a des informations euh, sur l'outil vous voyez il nous indique qu'en faisant E on fait euh, une sorte d'extrusion E euh, extrude <coughs> pardon donc j'appuie sur e voilà bon, j'ai une nouvelle ligne qui apparaît je la note à peu près ici Clic gauche j'ai les petites poignées voilà je déplace alors pour valider j'appuie sur entrée ou sur la molette de la souris euh, moi j'appuie sur entrée là hop alors pour zoomer on peut euh, utiliser ici ce petit outil pour déplacer, on a vu qu'on pouvait appuyer sur Shift et sur la molette, mais également on peut appuyer sur la main. Alors on va réaliser le nez. Alors pour réaliser le nez, bah pareil, on va utiliser la curve. Je clique ici. Alors je clique, je reste appuyé et je déplace vers le bas. Je relâche. Euh, là je voulais une ligne droite, donc il n'y a pas de problème. J'appuie sur E. Hop, je vais mettre ici. Je déplace les petits les petits ronds bleus. Voilà, j'appuie sur E. Je déplace les petits ronds bleus. Voilà, je rappuie sur E pour faire apparaître, pour continuer la ligne. Bouton gauche, j'ai les petites poignées grâce au cercle bleu. J'appuie sur E et je déplace comme ceci. Voilà. J'appuie sur entrée pour valider ou sur la molette de la souris. Alors, il me reste à ajouter maintenant euh, les yeux. Alors, les yeux, c'est très facile avec les cercles. Donc, je clique ici sur le cercle, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Voilà, j'ai fait un premier œil. J'appuie sur Entrée pour valider. Euh, je vais faire la lunette. Donc, je me mets ici, je clique, je glisse comme ceci. J'appuie sur Entrée ou la molette. Là, maintenant, je vais rajouter la branche. Donc, une ligne, une ligne toute simple. Je clique, je glisse. Voilà, j'appuie sur Entrée. Alors, on peut également, je clique, je glisse, voilà. Euh, on peut déplacer, bien sûr, en cliquant sur les ronds jaunes. Hein. Voilà, donc on valide. On va rajouter maintenant le sourcil, grâce à l'outil Curve. Donc je clique, je glisse, je relâche, j'appuie sur E. Je, je clique gauche, je joue avec les poignets. voilà, j'appuie sur E clic gauche, j'appuie sur E, je ferme mon traceur en me mettant à peu près ici, et je joue avec les petits ronds bleus. J'appuie sur Entrée, on va rajouter maintenant la bouche, je clique, je glisse, hop. Voilà, j'ai la bouche qui est faite. On va réaliser ici les cheveux. Alors pour zoomer, vous voyez, j'utilise la molette de la souris aussi, on peut la faire glisser. Euh, on va utiliser l'outil Curve. Voilà, je vais me mettre ici, clac. Donc on commence à prendre bien en main l'outil Curve ici, qui est vraiment pratique. Hop, j'appuie sur E, je vais me mettre à peu près ici. Voilà, c'est pas mal. E Allez, E, euh, tac, voilà, j'appuie sur entrée pour valider, donc là je vais faire le petit cheveu, je clique, je glisse, je déplace les petits ronds bleus comme ceci, j'appuie sur entrée pour valider, je refais une petite ligne, entrée pour valider, je me déplace dans ma fenêtre, on va réaliser maintenant le coup, Donc une grande ligne tout simplement hop comme ceci, j'appuie sur E voilà, j'appuie sur E pour finir le coup, j'appuie sur entrée pour valider, on va faire le petit t-shirt vert, alors je me mets là, tac, e e et e pour finir ici voilà j'appuie sur entrée pour valider alors là ce qu'on va pouvoir faire maintenant euh, on va pouvoir récupérer euh, quelques éléments l'oreille l'œil la lunette et puis le sourcil, les dupliquer et les mettre de l'autre côté. Alors pour cela, il faut passer en mode édit. Donc pour passer en mode édit, je clique là-dessus et je passe ici en mode édit. Alors le raccourci, pour éviter de toujours devoir aller ici et puis choisir, il y a un raccourci, c'est contrôle tabulation. On a ici comme une petite roue qui apparaît. Et on peut choisir le mode que l'on souhaite obtenir. Donc là, c'est le mode édit. Donc je mets dessus, je clique dessus. Donc contrôle tabulation je choisis voilà ça permet d'aller plus vite donc là je suis bien en mode édite c'est parfait je vais pouvoir sélectionner donc l'œil, la lunette le sourcil et ici l'oreille alors on peut les dupliquer alors pour dupliquer c'est facile euh, c'est shift D je me demande s'il n'y a pas un raccourci voilà on va ici dans grace pencil duplicate shift D donc là il y a plein de raccourcis à, à connaître ou à, ou à découvrir hein. Donc Shift D, voilà, je déplace. Alors pour déplacer à l'horizontale, on a vu qu'il fallait juste appuyer sur l'axe. Donc là, ce serait plutôt l'axe vertical, c'est-à-dire X. Donc si je clique sur X, vous voyez, je déplace selon l'axe des X. J'appuie sur le clic gauche. Et là, je veux faire un retournement. Alors pour faire un retournement, alors je crois qu'on peut également trouver ici Transform... Non, Miroir, pardon et on va choisir miroir selon l'axe des X. On a vu que les axes, pardon, l'axe des X était le vertical. Euh, non, l'horizontal. Si je clique là-dessus, ça devrait être bon. Alors je recommence. Miroir, donc selon l'axe des X. Ouais, c'est ce, l'axe euh, rouge. Donc je clique ici et je déplace. Alors il nous manque ici la petite branche, c'est dommage. Donc je vais dupliquer. On a vu donc Shift D G X et on a vu que pour faire le miroir c'était S X moins 1 ce qui correspond donc à ici euh, nanana, miroir miroir selon l'axe des x. Voilà. Alors il manque ici la, la petite euh, le petit arc ici des lunettes. Donc là, il faut retourner en mode Draw. Donc pour aller en mode Draw, CTRL tabulation, et je sélectionne ici Draw. On va cliquer ici sur Arc, et on va faire la, le petit Arc. Je clique, je glisse, je relâche, j'appuie sur Entrée pour valider. On n'oublie pas d'enregistrer. Donc fichier enregistré ou CTRL S, ça c'est très, très, euh, le classique. Voilà, on a donc notre élément qui est créé. Euh, maintenant, ce qu'on va faire, on va, on va euh, récupérer les couleurs. Alors, Pour récupérer les couleurs, on va cliquer sur ici, notre image de référence. Et vous voyez, alors là, il n'y a pas le, le petit picto qui correspond à l'image. Alors il va falloir cliquer, euh, non, d'abord aller en mode objet. Voilà. Sélectionner notre petit ici. Et à ce moment-là, vous voyez, on a notre petit picto qui apparaît. Et on va pouvoir augmenter ici l'opacité. Voilà. Et pour récupérer les couleurs, donc je clique sur Stroke, je vais choisir ici le mode dessin. J'ai une petite pipette qui me permet de récupérer les couleurs. Alors l'outil pipette, il va mettre les couleurs à cet endroit-là, ici dans les matériaux. Donc je clique, et vous voyez, il m'a créé la couleur, mais c'est une couleur de contour. Et moi ce que je voudrais, c'est plutôt une couleur de fond. Donc pour avoir la couleur de fond, il va falloir appuyer sur Shift et on reclique ici sur euh, notre visage et à ce moment là il m'a créé donc la couleur de fond donc j'ai récupéré la couleur de peau maintenant c'est la couleur des oreilles qui m'intéresse hein, la couleur des cheveux euh, qu'est-ce qui me manque ici la couleur des yeux c'est noir, un hein, fond noir euh, la couleur verte et je crois que j'ai à peu près tout ouais c'est bon on va pouvoir s'amuser à les renommer donc là c'est la peau ici c'est la peau euh, foncée Ici, c'est les cheveux. Voilà. Là, c'est. Euh... les yeux. La couleur des yeux. Et ici, c'est la couleur du t-shirt. Allez, t-shirt. Voilà. On va pouvoir maintenant appliquer les différentes couleurs à nos objets. Donc, pour cela, il faut passer en mode Edit. Voilà. Je suis en mode Edit. Je sélectionne, par exemple, mes cheveux. Je clique ici sur ce cheveux et je fais assigner. Et hop, automatiquement, vous avez vu, la couleur des cheveux apparaît. Je clique ici maintenant sur mon oreille. Alors bien vérifier qu'on est en mode édit, hein, ici. Voilà. Donc l'oreille, elle est foncée. Alors pour sélectionner, on voit qu'il y a le nez et ici le cou qui ont la même couleur. Il suffit d'appuyer sur « Shift » et on peut comme ça additionner nos objets. Alors pour vérifier que je les ai bien sélectionnés, il suffit juste de les déplacer. Alors pour les déplacer, ben, soit je clique ici sur Move et je les déplace, effectivement, hop, ou alors j'appuie sur G, on prend l'habitude d'appuyer sur G pour vérifier. Je sélectionne maintenant la peau foncée et je fais Assigner. Euh, je vais sélectionner ici les yeux, donc les deux, on hein, appuie sur Shift, hop, j'assigne la couleur noire, je vais sélectionner les, les sourcils, alors Assigner. Euh, tut tut tut tut tut. voilà maintenant il faut la couleur verte ici assignée et bien sûr la couleur du visage assignée alors on voit que certains éléments sont pas forcément très bien placés notamment les lunettes alors les lunettes j'avais mis une couleur grise alors je vais récupérer la couleur grise alors pour récupérer la couleur grise on passe en mode dessin avec la pipette on va zoomer, je vois ici il y a la couleur grise, donc avec la pipette je clique, c'est bien un contour, et ça c'est mes lunettes. Voilà. Et il me manque une autre couleur, euh, non ça ira. Donc je repasse en mode edit, donc contrôle tabulation, edit, je sélectionne mes petites lunettes, on voit qu'elles sont sélectionnées, j'appuie sur G pour être sûr de rien avoir oublié, ok c'est bon, et je fais assigner. On voit que les lunettes, elles sont derrière les, les sourcils. Alors on va pouvoir projeter euh, les lunettes vers l'avant. Stroke. Euh, on a ici la possibilité donc de les mettre front, c'est-à-dire vers l'avant. Par contre, je crois qu'on est obligé de sélectionner les objets un à un pour l'instant. Donc vers l'avant. Voilà, là ça marche. Et vers l'avant. Là c'est bon. Les oreilles, on va, les pouvoir, on va pouvoir les mettre en arrière. Alors là, je ne connais pas le raccourci clavier. Je ne suis pas sûr qu'il existe. Du moins dans cette version. Peut-être dans les autres versions, ils mettront un raccourci clavier. Alors, j'ai dit vers l'arrière. Alors, pourquoi il ne veut pas aller vers l'arrière J'ai... Oui, c'est bien ça. Voilà. Ça, c'est bien projeté vers l'avant. Là, c'est pas mal. Euh, ce que j'ai oublié de faire c'est ici, alors j'enregistre, CTRL S, voilà, c'est ici les petites mèches, <coughs> euh, je vais récupérer la, la couleur, donc pour cela je repasse en mode dessin, je clique ici, hop, donc j'ai la couleur ici, euh, je vais l'appeler mèche, mèche cheveux, voilà, pour pouvoir l'appliquer il faut basculer en mode édite. On bascule en mode édit, on sélectionne ici nos deux cheveux et on fait assigner. Je rebascule en mode édite. Alors là, il faut vraiment euh, suivre. Et là, on a la possibilité ici non pas de choisir la totalité des points, c'est-à-dire que lorsque je sélectionne un objet, je sélectionne la totalité de l'objet. On a la possibilité de choisir que les points. Donc, je clique là-dessus et là, on voit tous les petits points qui constituent notre notre élément. Donc, je vais cliquer ici sur le, le point le, le plus à comment dirais-je à la fin ici de, de mon tracé. Je vais activer ici le mode édition par rapport aux objets connectés. Et je vais appuyer sur S. Donc ça, je vais faire un scale. Même Alt-S, je crois que c'est... Voilà, c'est ça. En faisant Alt-S, vous voyez, je vais affiner la pointe Alt-S de mon objet. Ce qui permet d'avoir un objet, un cheveu très fin. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je sélectionne ici juste le nœud. Alt-S et je déplace. Alt S. Alors vous voyez, on a un cercle ici qui détermine la zone d'influence de ce Alt S. Alors, da, da, da. Alors je sais, cherche. Voilà, Alt S s'appelle euh, voilà, hein, String Flatten. Excusez pour l'anglais, Alt S. <rire> Allez, c'est pas mal. Voilà, donc là, on a la totalité de, de notre illustration qui, qui est faite. Par contre, on n'a pas cette impression de, de fausse 3D. Donc je vais enregistrer ça. En fait, on va déplacer nos objets dans notre environnement 3D. Alors, pour se déplacer dans notre environnement 3D, là, on est en vue de face. Il suffit juste de cliquer sur la molette et de rester appuyé. Et on peut comme ça faire le tour de notre objet. Voilà, euh, une petite information aussi. Pour se euh, centrer par rapport à un objet, il suffit d'appuyer sur le, le point du clavier numérique. Et ça recentre euh, notre vue ici par rapport à l'objet. Par exemple, là, j'ai sélectionné la caméra. Si j'appuie sur le petit point, hop, je me recentre par rapport à la caméra. Donc, pour euh, bien disposer nos différents éléments, il faut passer en mode édit. Voilà. On va sélectionner le nez. Alors, on va passer ici en mode... Euh, Select, Mode, euh, on va sélectionner tous les points, voilà, là-dessus, clac. Et ça, je vais le projeter vers l'avant. Voilà, je vais désactiver ici euh, le Proportional Editing, j'en ai pas besoin là. Voilà, et on va faire une petite rotation de, du nez. Alors, pour faire une rotation, on clique là-dessus. On a comme ça les différents axes, donc là, rouge, c'est l'axe des x. Si je clique ici bien sur la ligne rouge, vous voyez, je peux faire une petite rotation de mon nez. Et là comme ça, je commence à avoir le nez qui se détache un petit peu. Euh, je vais faire la même chose pour les sourcils, je sélectionne les sourcils. Alors là, je ne veux pas faire des rotations des sourcils, je veux les déplacer. Voilà, je vais les déplacer vers l'avant. Alors soit en cliquant là-dessus, soit en appuyant sur G et sur l'axe qui nous intéresse, c'est l'axe Y. On va déplacer les montures, enfin la monture, vers l'avant, hop, comme ceci. Ouais, c'est pas trop mal. Euh, les cheveux également, je vais les déplacer vers l'avant. Alors, juste ça, tac. Les oreilles, je vais les mettre vers l'arrière. Donc je sélectionne les deux oreilles, je les projette vers l'arrière. Tac. Euh, les sourcils, je vais encore les déplacer vers l'avant. Les yeux, un petit peu vers l'avant aussi. Voilà. Euh, le cou et le t-shirt, je les mets vers l'arrière. Et j'enregistre. CTRL S. Donc là on commence à avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa. Ça commence à fonctionner. Un... Ouais, pas trop mal. On va projeter ici les deux petits cheveux bien vers l'arrière. Voilà, comme ceci. Voilà, alors le nez, on va lui, lui refaire faire une petite... Alors là, vous voyez, je suis passé en mode objet, je repasse en mode edit. Contrôle tabulation, edit mode. Donc le nez, je le reprojette un petit peu, puis je le fais faire une petite rotation selon l'axe des X. Voilà. Alors là, on peut peut-être revenir un peu travailler juste les cheveux. Je repasse en Edit Mode, mais je sélectionne juste les points ici. Je sélectionne un point. Alors, on zoome. Voilà, c'est plutôt celui-là. Euh, je déplace vers le bas, mais j'active ici le Proportional Editing. Voilà. Je repasse en mode Objet. Alors, c'est là où on va tricher. C'est pour les, les branches ici de, de nos lunettes. Donc, je repasse en mode Edit. On sélectionne ici. On fait un Ctrl L. Alors Ctrl L nous permet de sélectionner tous les éléments de tous les, comment dirais-je, tous les points qui sont connectés. Hop. D'ailleurs, ce qui serait pas mal, c'est de simplifier au maximum notre tracé de façon à avoir juste deux petits euh, points à déplacer. Alors pour simplifier notre objet, on peut aller ici, on va cliquer sur F3. Et on va taper ici dans la zone de recherche, simply. Simplify Stroke ici on a une petite fenêtre qui s'ouvre et on va augmenter de façon à avoir juste deux nœuds ce qui permet maintenant de déplacer notre nœud alors je désactive le Proportional Editing voilà ça ça va là et ça ça va ici voilà comme ça j'ai <rire> j'ai un objet qui est vraiment bien placé on va faire la même chose ici donc CTRL L pour tout sélectionner F3, pour avoir la zone de recherche, et on va cho choisir « Simplify Stroke ». Voilà, de façon à juste avoir deux éléments. Je sélectionne ici le petit nœud que je projette vers l'avant. Hop. Ouais, C'est pas mal. Voilà. Je vais peut-être même projeter un petit peu la bouche. Alors là, je suis en, en mode, vous voyez, euh, « Point ». Donc « Ctrl-L ». Je clique sur la flèche, je projette un petit peu la bouche vers l'avant. Encore un peu peut-être, voilà. Euh, alors là, je vais faire une petite chose sur mon T-shirt. Donc on repasse en mode édit. Je clique ici. Alors soit sur un nœud, e, CTRL L, soit je sélectionne plutôt ça. Je le déplace vers l'avant. Alors c'est pas ça que je veux, c'est le T-shirt. Je repasse ici en mode sélection de points. Je vais sélectionner les deux points ici qui sont en haut. En appuyant sur Shift, je sélectionne ici les deux points. J'active ici l'édition proportionnelle. On voit que le raccourci clavier, c'est O. Donc si j'appuie sur O, j'active l'édition proportionnelle. On vérifie que c'est bien juste les objets connectés. Je déplace vers l'arrière. Voilà. Et je vais faire une petite rotation selon l'axe des X. Donc soit je clique là-dessus... Voilà. et je fais une rotation selon l'axe des x, étant donné que euh, J'ai activé l'outil proportionnel, vous voyez, ça déplace tous les tous les points. Ouais, j'ai pas trop mal. Pas, pas trop mal. Je reviens un petit peu en arrière quand même. Peut-être possibilité de mieux faire. Alors je refais une rotation. Et il veut pas. Bon, on va laisser comme ça, on va dire que c'est pas trop mal. Alors, on peut masquer la caméra. Tac. Voilà, donc euh, on obtient quelque chose qui... Là, il faudrait, faudrait peut-être un peu retravailler ici. Je repasse en mode édite. Je déplace mon T-shirt vers le haut. Je fais un petit scale sur l'axe des X. Voilà. C'est pas trop mal. Allez, on va dire que c'est bon, on va juste faire une toute petite animation, mais alors très très simple, euh, pour les yeux. Alors je vais me mettre en vue caméra, pour se mettre en vue caméra, il faut il faut appuyer sur 0, comme ça je suis bien en vue caméra, alors 0. Voilà, euh, donc là, ici, on a le calque où il y a tous nos éléments, c'est celui-là qu'on veut qu'on animer, ou peut-être on, ouais, mm -hmm. ouais c'est bon. Donc je sélectionne les yeux, euh, je me mets ici par exemple en image euh, 30 et j'appuie sur I. Alors I non c'est pas ici, c'est I. Et je fais only selected channel de façon à sélectionner donc juste CTRL Z petit problème. Euh, Peut-être. G. Si j'appuie sur G, en principe, il enregistre. Voilà, il a enregistré la position des yeux. Alors, je reviens en arrière pour que c'est un peu, un peu plus clair quand même. Donc, mes yeux sont sélectionnés. <coughs> euh, je fais un clic droit et je fais... Voilà, insert keyframe. Je me mets en image, par exemple... Et non, ça ne marche pas, hein. c'est embêtant, ça. <rire> Je vais mettre sur pause. Ouais, le mieux en fait c'est d'isoler les, les yeux sur un calque. Donc on va créer un nouveau calque. On va ici euh, cliquer sur ce petit picto. On va cliquer, cliquer pardon, ici sur le plus. Et on va créer un calque qu'on va appeler yeux. On va pouvoir déplacer nos éléments. Vous voyez donc nos yeux sont sélectionnés. Je fais un clic droit. Et j'ai la possibilité de déplacer euh, nos yeux vers le calque œil. Move to layer œil comme ça je vérifie, voilà. Euh, Celui-là, c'est là où il y a tout mon personnage, donc je vais appeler ça personnage, perso, j'enregistre. Celui-là, j'ai absolument rien, je peux le supprimer. CTRL S. Donc je verrouille euh, le calque où il y a mon personnage, de façon à ne pas y toucher. Donc je vais me déplacer en image 30, voilà, si j'appuie sur I, euh, clic droit, insert keyframe. Bon, ça ne fonctionne pas, donc peut-être en appuyant sur... Euh, sur G, il m'a créé une image normalement il devrait me créer une, une keyframe bon c'est pas grave donc là j'ai dupliqué les, les yeux je vais en image 40 par exemple j'appuie sur G, je les déplace j'appuie sur échappe, il m'a recréé donc ici une image clé et je vais faire un S et selon l'axe des Z de façon à fermer les yeux voilà je vais cliquer ici sur le, le, petit, euh, le petit losange orange, je duplique, Shift-D, je le déplace à cet endroit-là. Et si je vais maintenant en image 45, en fait, étant donné qu'il a dupliqué l'image qui est là et qu'il a mise ici, bah, les yeux seraient hauts. Voilà, petite animation toute simple. On va réduire notre animation ici à par exemple 60 images secondes. Voilà, j'ai mes yeux et j'ai mon personnage Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions, à faire des commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.